Bonjour. Bonjour! Les règles d'internet sont ce qu'elles sont. Nous souhaitons partager librement nos vidéos. Que vous puissiez les voir sans être bloqués ni censurés. bon, bon vidéogramme. vidéogramme On n'a pas dit pour les commentaires, le partage et tout et tout. Ça va, ils veulent voir la vidéo, on ne va pas les en avec ça. Bonjour et bienvenue dans ce meuble d'accord. Pour une fois, c'est un meuble d'accord qui fait suite à une séance que nous avons déjà faite. Hein. Si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est dans la description. Dans cette séance, qu'est-ce qu'on faisait On faisait les andouilles. C'est un bon résumé. Oui. C'était pour sensibiliser à la sécurité. Nous vous montrions qu'on peut couper les cordes. C'est possible, c'est absolument possible de couper les cordes. C'est pas dramatique. Là, on a fait, on est très bon comédien, donc ça se voit. Puis on a fait beaucoup d'effets spéciaux de très bonne qualité. Mais là, c'était de montrer qu'en cas de panique, on pouvait couper les cordes. Et comment est-ce qu'il fallait couper les cordes situation de panique dans les cordes. On peut mal imaginer. Dans ce blabla corde, on va revenir de façon un peu plus formelle sur les bons endroits qui conviennent pour couper les cordes. Dans la vidéo que nous venons de faire, nous avons simulé le malaise et la panique. Avec un excellent jeu de comédien. Et du suspense. Et des effets spéciaux aussi. Si Laurent me laisse parler. Nous avons simulé le malaise et la panique pour vous montrer qu'il est possible de couper les cordes et que ça n'a rien de dramatique. En effet, nous ne comprenons pas les raisons valables qu'il y a de ne pas couper les cordes dans ces cas-là. Nous allons faire ça en deux parties, argument d'autorité du secourisme et notre avis perso. Nous nous faisons du sol, du newasa en japonais, on parlera des suspensions à la fin de la vidéo. Donc nous, nous n'avons pas fait une vraie PLS. Position latérale de sécurité. Parce que c'est une arène en plastique, il n'y avait pas de danger, donc nous on a fait un câlin, hein. La position latérale de sécurité, habituellement on se couche à droite. Pour la majorité des gens, effectivement. Et à gauche. Pour les femmes enceintes et les personnes en surpoids. Les personnes en surpoids représentent 4 personnes sur 10 en France. Je ne me souviens plus pourquoi est-ce qu'il faut coucher les femmes enceintes et les personnes en surpoids à gauche. Je crois que c'est à cause de l'estomac. Et comme on ne veut pas vous dire de bêtises, on vous met des liens en description. Actuellement, c'est l'été et il fait chaud en cas de malaise. On ouvre les deux boutons du col de chemise. On conseille de dégrafer le soutien-gorge à gorge des dames. On ne parle pas de personnes attachées qui ne peuvent pas bouger. là. C'est les deux boutons du col de la chemise pour pouvoir respirer. Donc ça, ce sont les conseils de Partant de là, nous considérons évident, normal, en cas de souci, de panique, de malaise, de couper les cordes. En tout cas, nous, on les coupe. Une corde, ça vaut 20 euros. On a une corde à du haut pour l'armée, une corde du bas pour l'armée, une corde de pour les gens. Ça fait 60 euros de corde. J'ai le choix entre Valérie ou 60 ce euros de cordes, je garde mes cordes. Non, mais ça va pas <rire> On va la refaire. On va... Ah, dit... <rire> je coupe le montage, c'est pas grave. J'ai le choix entre Valérie ou 60 ce euros de cordes, je coupe les cordes. Dans plein de coupe, le soleil est en train de se coucher et il commence à faire un petit peu froid. Pour ce qui nous concerne, nous faisons du nez hasard, donc des cordes au sol. Nous ne faisons pas de vidéo de suspension. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de couper les cordes de suspension parce que la personne va tomber. À minima, c'est moi. Ça ne concerne que moi. Je coupe la corde de jambe. Je coupe pas la jambe, je coupe la corde de jambe pour redresser la personne, pour que l'oreille interne reprenne la verticale, pour éviter les nausées. Ensuite, si vous êtes une crevette comme moi, vous n'êtes pas forcément costaud, eh bien, je ne peux pas couper la corde et soutenir la personne avec un seul bras. Donc, je tiens la corde de, de, où j'accroche ma, ma, ma, ma ligne, je coupe, je n'ai pas un troisième bras pour suspendre la personne, donc il faut tenir la corde, couper, revenir prendre la personne et on descend la personne comme ça à ce moment-là. Si vous faites des suspensions, vous connaissez obligatoirement les points de compression. Bon, les points de compression, ce n'est pas un cours de biologie, c'est l'anatomie du Rocher en 30 secondes. Les points de compression, c'est le cou, donc on ne met pas de corde de cou en suspension. Ensuite, ce sont les artères et les veines qui vont au bras donc pas de corps à ce niveau-là, et pareil pour les jambes, ce sont les artères et les veines qui sont au pli euh, au pli de l'aine. Ensuite, on a aussi euh, des points secondaires, c'est ben, le coude et le genou, pareil, les veines et les artères, on évite ces points-là. Fin du cours de biologie. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si vous estimez qu'on a oublié quelque chose, vous passez dans les commentaires. Dans la description, on mettra des documents sur les points de compression, sur la PLS, sur le secourisme. On n'a pas parlé des nerfs, c'est très important, mais c'est pas primordial dans ces cas-là dans ces cas-là. Et pour terminer, on se répète, s'il y a un doute, on coupe les cordes. En cas de doute, il n'y a pas de doute, on coupe les cordes. Au revoir, Au revoir.